bonjour à tous bonjour ludo bonjour théo petite vidéo pour expliquer le fonctionnement de discord qui est un mélange entre un groupe facebook et euh, quelque part un forum euh, en ligne qui nous sert donc pour l'association à fonctionner alors comment rejoindre notre discord vous pouvez le faire directement depuis le site euh, de l'iht en cliquant sur ce logo là ou alors sous n'importe quelle vidéo de l'iht dans la description, vous retrouverez le lien du Discord. Donc là, on va cliquer sur le site. Donc là, vous arrivez sur cette page. Vous allez devoir définir un nom d'utilisateur. Alors, on ne vous demande pas forcément de mettre votre vrai nom et prénom. Vous pouvez prendre un pseudonyme. Donc moi, je vais prendre Daniel, qui est le nom de ma mère à qui je crée le compte aujourd'hui. Donc, j'ai lu et j'accepte les conditions d'utilisation, c'est important. Donc là, on vous demande votre date de naissance. Donc là, je mets quelque chose au hasard, hein, mais euh, évidemment, c'est conseillé de mettre la vraie date de naissance. Vous arrivez donc sur le Discord de l'IHT. Alors, comment euh, l'interface fonctionne Alors, à gauche, vous avez les différents serveurs sur lesquels vous êtes. Tout en haut, vous avez euh, vos contacts en haut à gauche. À droite, vous avez les personnes qui sont connectées actuellement sur le Discord de l'IHT. Donc, qu'est-ce qui va se passer Vous pouvez venir en tant qu'invité sur ce Discord, mais le problème, c'est que si on vous laisse accéder à notre Discord, la prochaine fois que vous viendrez, vous devrez refaire tout ce que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que je vous conseille C'est de vous enregistrer un compte. Donc, on va cliquer sur Enregistrer le compte. Et donc, euh, le nom d'utilisateur a déjà été choisi. Je vais rentrer mon adresse email. Je vais rentrer un mot de passe. Vous choisissez hein, ce que vous voulez. Vous rentrez bien votre adresse email à vous. Et vous allez enregistrer le compte. Vous n'avez pas forcément besoin de télécharger l'application de bureau. Il vous le propose de le faire. C'est optionnel. Donc euh, là, vous êtes enregistré. Il va falloir valider votre compte sur votre boîte mail. Donc là, on va sur la boîte mail. Ça peut prendre un certain temps. Voilà, c'est bon, on l'a reçu. Vérifie ton adresse email Discord. Merci d'avoir créé un compte Discord. Je vais cliquer sur vérifier l'adresse mail. Voilà, j'ai cliqué sur le lien. L'email est vérifié. Donc, euh, vous pouvez cliquer sur continuer sur Discord ou revenir sur l'onglet précédent. Qu'est-ce qui va se passer maintenant Donc, je suis sur le Discord de l'Institut euh, Homme Total je vais devoir me présenter. Alors, Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt de devoir se présenter avant de pouvoir accéder au Discord réellement de l'IHT Là, dans un premier temps, comme vous êtes visiteur, vous accédez à, à Discord, vous ne voyez pour le moment que le salon Présentation et Règles, il faut m'envoyer un message privé. Une fois que j'aurai reçu ce message privé-là, moi, je vous enverrai un autre message pour que nous puissions discuter. Donc, euh, pourquoi on fait ça C'est, euh, dans un premier temps, pour vous connaître un peu, pour savoir euh, ce que vous attendez de ce Discord et de l'IHT, pour être sûr que nos euh, intérêts euh, concordent. Après, il y a aussi des présentations et règles, comme son nom l'indique. Donc, on vous invite à les lire qui sont au-dessus. On vous explique en détail le but de ce Discord et, euh, en gros, euh, la charte de respect à, à respecter, etc. Euh, et puis, une fois que ça... Vous en aurez pris connaissance, vous pourrez accéder au salon et aux différents euh, salons de discussion sur Discord. Voilà. Très bien. Je vais vous montrer comment on fait. Si vous êtes déjà membre de l'IHT, si vous avez adhéré depuis notre site internet, pensez à le signaler au moment où vous envoyez ce message. Donc, je vais cliquer sur Ludo. Et ici, je vais lui envoyer un message. Alors, voilà. Le message est envoyé. Je suis donc maintenant en discussion avec Ludo. Donc là, en fait, moi, ce que je viens de recevoir, c'est un message privé. Et une fois que j'ai reçu ce message-là, je vais vous y répondre. Donc, je lis « Bonjour, je m'appelle Daniel. Euh, vous souhaitez accéder à Discord, donc je vous envoie un message automatique. Vous allez devoir apparaître. Et là, en fait, dans ce message-là, vous le lirez en plus en détail euh, lorsque vous accéderez à Discord. Mais en gros, l'objectif, c'est de connaître un peu euh, qui vous êtes. On va vous demander va euh, trois ou quatre informations grand maximum, vous pouvez nous faire une réponse succincte. D'abord, une présentation de vous, hein, au moins votre, votre prénom et qui vous êtes un petit peu. Vos idées politiques et philosophiques. On aimerait savoir pour quelles raisons vous avez rejoint ce Discord et quels sont vos objectifs et l'intérêt que vous portez aux travaux de Loïc. Une fois que vous aurez répondu à ces questions comme va vous montrer tout à l'heure Théo. Un exemple, un type de réponse qu'on peut obtenir, bah, eh bien, moi, je vous enverrai un message euh, pour vous confirmer votre accès à Discord et vous aurez accès aux différents salons de discussion. Donc là, on va écrire euh, le message de présentation. On va écrire un message euh, un peu bateau. C'est un exemple, évidemment mais euh, ça correspond bien à, aux messages moyens euh, qui, qui nous sont envoyés, Voilà, donc j'envoie le message et donc Ludo va me répondre. Euh, maintenant que j'ai reçu la réponse, euh, je vais vous envoyer un message de confirmation. Donc j'ai pris connaissance hein, de, de vos intérêts concernant l'IHT. Si cela concorde avec les buts de l'association, évidemment on vous donnera accès sans aucun souci. Alors je vous envoie un message que vous allez recevoir à l'instant. Une fois que vous recevez ce message-là, en gros, on vous explique les différents euh, objectifs de l'association, différents moyens d'accéder à nos différents contenus, et euh, une fois que vous aurez euh, lu ce message-là, automatiquement, moi, je vous aurai donné accès au salon de discussion, euh, et vous aurez comme rôle, ce qu'on appelle sur Discord, visiteur. Voilà. voilà. Euh, maintenant, j'ai accès à de euh, nouveaux salons. Donc... La vidéothèque et films documentaires, nous partageons de, des vidéos intéressantes en lien avec la formation. Ensuite, la bibliothèque et conseils de lecture qui est maintenant désormais accessible sur le site internet dans l'onglet médiathèque, comme vous le savez sûrement. Ensuite, le salon relais d'actualité où n'importe qui peut relier des actualités tant qu'elles sont à peu près conformes avec l'orientation de l'association. Et enfin, surtout, le salon Accueil Actualité. Alors, quel est l'objectif de ce salon C'est surtout de pouvoir discuter de l'actualité, de pouvoir entrer en contact avec l'association, poser des questions dessus ou poser des questions sur votre formation. Disons que c'est pas sur ce salon que vous pourrez recevoir une formation approfondie sur des sujets, mais on pourra peut-être vous répondre brièvement ou vous renvoyer vers des liens intéressants. Là, vous avez la partie publique de notre Discord. Si euh, vous avez envoyé euh, un message à Ludo pour lui dire que vous êtes membre, je suis membre de IHT, j'ai adhéré sur le site. Si, si il a pris connaissance de ça et que effectivement vous avez bien adhéré, que vous êtes dans notre base de données, Ludo va donner les droits d'accès à une plus grande partie du site. Nous vous a présenté globalement le Discord. Vous n'êtes pas bien sûr obligé de lire toutes les discussions qui s'y trouvent. Il y en a beaucoup trop par jour. Mais vous avez un lieu pour discuter avec nous, avec les membres d'association qui seront heureux de vous répondre ou juste de discuter sur l'actualité. Vous pouvez ajouter ce lien, ce Discord dans vos favoris pour pouvoir y revenir rapidement. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis on vous attend nombreux. Merci beaucoup à tous et à très bonne continuation. À bientôt.